Bonsoir à tous et bienvenue sur MyFricaTV sur le plateau de l'émission Webstar. Alors Ma Webstar est une émission qui consiste en mettre en lumière les webstars du moment tels que les webcomédiens, les webhumoristes, les webartistes artistes et même les créateurs de contenu web, ouais, tels que... Alors j'en passe Alors aujourd'hui Merci, quand on s'est de fou avec Charles Leclerc, se voit juste après cette petite transition. Merci. Bien. Ma fripactérie, de m'avoir permis d'être là sur ce plateau. Et pour ta question, je me porte à merveille. Merci. Alors, ok. Mettez-vous à l'aise, car chez vous, c'est chez vous, nous. Sans oublier que c'est moi, c'est mon grand à ce que je sache. Exactement. Alors, Chadé, quel a été vous en ce mois <rires> C'est une question un peu compliquée parce que j'ai vu qu'on m'a accédé mon âge, sur les autres. Ah ok, nous voilà. Ah, 10 ans, alors que vous avez un an de plus. Exactement. Alors ah, chapeau, mm -hmm. le célèbre acolyte de Netro, c'est ça Avec Niel, on a commencé à faire des vidéos, il y a 4 ans, je pense, et on a commencé en 2018. Alors, et quelle a été cette motivation donc, de vous lancer dans la comédie et tout et tout oh. Ah, pour cool. la ah. petite ah. ah. ah. caméra, c'est d'abord Niel qui... Ah, a commencé à faire les vidéos, et moi j'ai suivi la connaissance puisque il a cette force là, de faire rire les gens. Donc, et moi j'ai aimé la façon dont ils travaillent. D'accord. C'est ça qui m'a permis de... de me lancer dans la, la comédie. Exactement. Alors ici, euh, pour vous mettre un modèle, un exemple, a-t-il commencé avant vous Bon, je peux dire, non, on a commencé au même, au même moment. Mais il avait déjà, bon, il avait déjà commencé à faire certaines vidéos avant que moi je suis venu. que je suis venu pour qu'on continue. Et il y avait autre, il y a aussi une autre personne qui était dans le groupe, c'est Kintaros. Actuellement, il est en train de composer le baccalauréat, ce qui fait que il n'est pas en stand-by pour qu'il puisse se concentrer. Alors, ok. Et nous pouvons vous poser une question un peu personnelle. Ah, ça ne touche pas la sensibilité, oui, pas problème. Sans elle, est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez être ce que vous êtes là En fait non. Parce que là, on voit bien que vous, êtes, vous avez déjà un peu de visibilité sur le web, quelques personnes vous connaissent et tout. Sans elle, est-ce que vous pourriez arriver où vous êtes actuellement Non, personnellement, je ne pense pas. Je pense, je pense que ma carrière s'est fondée grâce à une belle course Maître transcomédie. Oui, oui, oui. Alors... Deux mois c'est grâce à Maître transcomédie. Alors, c'est très intéressant. Oui. Et quel est votre passe-temps Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites Je sais pas. Bon, mon passe-temps, d'abord, je suis étudiant. Oui. Je suis en licence, oui. je suis en licence, je suis à soi, faculté, et... sciences Science économiques. Sciences économiques Oui. Ah, à part la comédie, qu'aimez-vous faire Quel sport pratiquez-vous euh... bon, J'aime le football et le basket. Le basket Oui. oui. Et euh, vous êtes actuellement à Yaoundé, mais nous voyons souvent euh, la plupart de vos vidéos se font à ce que je sais. Bon, euh, quand, il... quand on voyage, des fois, ouais. quand il faut, il faut pour réaliser une vidéo, Peut-être à Loire, on déplace toute l'équipe pour faire, pour réaliser la vidéo à Et quand il faut peut-être aussi réaliser la vidéo à Tribi ou bien à l'Ouest, on déplace toute l'équipe et non, on ne travailler. Donc c'est intéressant, hein? Mm -hmm. Alors, euh, une autre question. Oui. Comment oui. fonctionnez-vous en fait pour euh, vous demander la hiérarchie, mm -hmm. euh, les caméras et tout? Est-ce que vous pouvez vous procurer ou non? Vous avez une entreprise qui avec laquelle vous agissez, genre en fait, vous voyez, pour mm -hmm. l'éclairage, mm -hmm. non on a vos propres appareils, vous avez vos propres appareils, mais oui. pour, pour, pour vous de vos propres moyens, exactement. d'accord. Alors oui. Monsieur Charles Pro, oui. euh, est-ce que Charles Pro est votre véritable nom Non, euh, non c'est juste mon nom d'artiste. Et vous êtes votre euh, vraiment en fait Bon mon vrai nom c'est Muna Randolph Douë. Muna Randolph Doet. Oui. Alors, euh, de quelle localité venez-vous? L'Ouest. De l'Ouest. Mm -hmm. Alors, merci pour cette euh, petite séance euh, d'informations euh, concernant oui. Monsieur Chadro. Alors Monsieur Shadowpro, avez-vous des projets personnels? Bon, oui, bien évidemment j'ai des projets personnels puisque je ne peux pas. Continuer à avancer derrière seulement. C'est bien vrai que c'est bénéfique pour moi, mais il faut aussi que je, je puisse avancer seul. Alors, okay. alors euh, vous avez prévu alors un nouveau projet personnel Oui. Et qui pourra être disponible dans D'ici ce mois, par exemple, ça va dépendre du rythme du montage. Parce que moi, je ne suis pas expert en montage comme elle. C'est un peu ça qui me plaît. D'accord, d'accord. Merci, M. Chalotro, pour ce, ce, petit, ce petit échange. Euh, nous sommes curieux de savoir, en fait, euh, comment avez-vous rencontré Nel Parce que nous voyons que vous fonctionnez depuis plusieurs années ensemble. Alors, bon, comment Bon, pour la petite anecdote, Nel et moi, nous sommes cousins. Ah, ouais, vous avez un lien de droit Oui, bon, bon. bon je... Un jour, il est venu avec une vidéo, il m'a présenté la vidéo. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore de page Facebook. Et... Il n'y avait pas encore de page. Mais fait, donc, il fallait commencer à dire en fait. Bon, oui. je conseille conseillé de mettre la vidéo plus sur YouTube. Il n'y pas encore de compte de YouTube, mais de créer un compte de YouTube et de, de mettre la vidéo à l'intérieur. C'est comme ça qu'il a commencé à faire d'autres vidéos. Après, moi, je l'ai en dans avancé jusqu'à maintenant, etc. On a eu une popularité. Et tout. Alors, euh, ce qui concerne votre nouveau projet. Oui. Alors, pouvez-vous nous en dire plus Est-ce une série ou de certaines vidéos En fait, on devrait en savoir plus. Bon, je ne suis pas encore à la hauteur de faire une série. Bon, là, mon projet, c'est plus une vidéo, parce que l'on fonctionne plus sur les inspirations quand une inspiration arrive bon quand une inspiration arrive on profite pour réaliser cette inspiration sous forme de vidéo et on balance va... bon pour mon projet ça sera disponible d'ici la fin de ce mois ou début février alors début février nous aurons de nouvelles vidéos de shadow Pro. ouais ouais oui. et alors Allez-vous fonctionner En fait, nous voulons savoir si vous avez votre propre page où vous, vous fonctionnez toujours. Oui. j'ai une page Facebook qui, qui est Shadow Pro, mm -hmm. la page TikTok. Mm -hmm. Mon TikTok Shadow Pro 237 et part, mm -hmm. mon compte mm -hmm. Instagram qui est Shadow Pro. Alors là, mm -hmm. les comédies et les vidéos seront disponibles sur votre page YouTube. Sur toutes vos plateformes Oui, exactement. D'accord. Quel est le rôle que vous avez aimé jouer que vous avez le plus aimé jouer dans vos différentes ah, vidéos avec les Bon, tout d'abord j'ai aimé jouer tout, tout mes rôles. oui, oui, mais, mais, mais le rôle qui vous a le plus passionné, le rôle que vous avez le plus aimé. Bon, le rôle que j'ai le plus aimé jouer, c'est le rôle là où d'être élève, je suis enseignant. Ah, mais que vous Ce rôle, le rôle, c'est le ouf, ça m'a vous euh, me parlez trop. Alors, euh, nous allons euh, voir euh, quelques screens de cette vidéo euh, du rôle de, de professeur. Oh, merci. Ça, c'est un film comme ouais. couvre ah, ouais. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, l'inspectrice arrive. Vous devez vous comporter. En tout cas, voici ceux qui vont à l'autre tableau. Toi et toi. Toi qui est mieux là, je ne veux même pas te voir lever la main. Je ne veux pas te voir lever la main sur la ça, toi et moi aujourd'hui là. Ça, c'est quoi que tu m'as fait la dernière fois Salak Oui, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur, continuez votre D'accord, madame. Laissez-moi corriger les exercices là. Ce n'est pas le mimba. Moi. Qu'est-ce que Mademoiselle, moi s'il vous plaît oui, Madame 6 fois 2 12 Moins 6 divisé par 3 2 est égal à 10 oh. Alors après avoir vu ce petit extrait très amusant Monsieur Chalupro et son compagnon Nel Cruz, nous aimerions vraiment vous poser une petite question. Alors, monsieur Pro, qu'est-ce que ça vous fait de voir vos différentes vidéos Quelle émotion, je ne sais pas, quel sentiment ressentez-vous après avoir vu ces petites vidéos Bon, quand je suis dans nos vidéos, c'est un des points les si tu veux. Parce que quand... On tourne la vidéo, on tourne à la puce de toutes les vidéos. Donc, on ne sait pas quel sera le rendu des actes de la vidéo. On sait à la fin, quand on finit le montage, le moment où on regarde, mais oui, c'est une bonne vidéo, on a quand même trouvé Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui, après avoir fait des vidéos, parfois c'était la, la, la principale résultat et tout, je ne sais pas quoi. Bon, là, c'est pas euh, mon cas et moi, j'aime bien regarder vidéos. Alors, pourquoi euh, le rôle de, de, de, de professeur vous a été attribué Pourquoi euh, vous êtes la personne qui joue ce rôle Ça pourrait bien être Nel ou je ne sais pas, votre ami ou je ne sais pas quoi Le rôle d'enseignant m'a été attribué parce que d'abord, le rôle voulait un enseignant sérieux qui. une hein, personne sérieuse. C'est exactement. Au quatrième. Malgré oui. qu'il soit un peu cata, il y a la vidéo, oui, oui, on les des on les calcule, on passe à une vidéo qui me fait vraiment marrer. Il fallait une personne sérieuse, d'abord de nature, je suis là aussi, toi. Oui, nous nous constatons, même à travers Roland, si vous êtes sérieux, vous ne pouvez pas trouver. Ça aurait eu mal. Non, non, non. Il fallait une personne sérieuse pour c'est pour ça que le rôle m'a été attribué alors merci vraiment alors euh, nous allons passer tout de suite au baisse de la semaine dans la localité de Douala où il paraît que deux filles se sont battues pour un gain euh, le BG entre guillemets C'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Alors Shadot, est-ce que euh, les filles se sont déjà battues ou toi Que hum. je suis dans <rire> ]Sure. mon bébé. T'inquiète pas, Chabot, nous sur le plateau, on te trouve BG. Alors les filles. Évitant de mettre le cœur car il pourrait avoir des graves conséquences. Nous allons maintenant dans la localité de Licombon où il paraît qu'une fille aurait donné des tramoles à son enfant, un nouveau né d'ailleurs, afin de pouvoir aller s'amuser. Shadow, qu'en penses-tu de tout ce qui se passe dans la société actuellement J'ai eu à un... suivre tous ces beurs qui surtout le beurre de la fille qui a donné. Ça, moi enfin, bon, moi je, peux, exemple, je suis pas un exemple, je ne peux pas dire que je suis 거예요. un modèle ou bien je suis parfait. Mais bon. oui. Le seul conseil que je, je peux donner à Jésus c'est de faire attention et de modérer les actions parce que ça part déjà à la cacophonie. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pas la cacophonie. Donc, pardon, mes amis, ta bouche. Calmons nous. Et dit Calmons comme chacun. Mais ce n'est pas la course. <rire> C'est mollo mollo. Quelqu'un peut perdre sa vie Nous passons à la prochaine rubrique qui est intitulée Les Jeux. Je laisse le plateau à mon très cher collègue Emmanuel. Alors, bienvenue encore. Euh sur euh, notre émission ça sur la production de la chaîne My Africa TV Alors, Monsieur Chado Pro Oui, Monsieur Emmanuel Êtes-vous prêt pour euh, un petit décalage Nous allons changer de rythme en fait Nous allons passer au jeu sur Africa Alors, euh, Monsieur Chado Oui Pouvez-vous euh, retourner vos chronos en fait Vous pouvez mettre vos chronos à l'envers On ne sait pas On veut voir à peu près ce que ça donne non, à l'envers, je pense que ça peut donner. Euh pro du chat. Pro de chat. Oui, c'est Shadow Pro, oui. Pro du chat. Pro C'est -cha. -cha. -cha. -cha. ça, non hein ouais, ouais, ouais, ouais. Oui, on, on peut dire en quelque sorte. Et vous pouvez nous faire un petit acapella, genre du générique de vos différentes vidéos avec une intros. <rires> <rire> Donc, 4 4 4. Alors suivant Monsieur Shadow Pro chantez Bon, il bon, y a de. Fait... Alors, si un peu les fédérés. Qui veut danser, ouais. moi? Qui veut faire le show, ouais. moi, moi? Qui veut sanga, mm -hmm. nous? Shadow Pro, ouais. moi, tu me regardes. Quoi Comedy. Ah. à Il est très bon. ce <rires> Et l'autre de, de, de comédie, ici au pays, on va vous faire une hi, hi ah, ah. c'est pas Jean-Marie, je suis pas musicien, je suis moi comédien, j'ai seulement décidé de sortir ma chanson. Ici, là, pour mes vidéos, Et ça ça c'est le moins, c'est le moins, c'est pour bouger, c'est le moins, c'est trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, D'accord, on va faire un petit truc à D'accord. comme ici on va faire un vie, ha. ha. C'est vraiment ça bouger, c'est le c'est, c'est c'est, c'est, trop, trop, trop, trop, trop, ça Ça va. Va. Alors euh, avez-vous quelques personnes à saluer, vos amis, euh, votre famille, faites vos femmes Bien évidemment, tout d'abord je passe un gros bon bisou et un gros bon coup à ma mère chérie et je salue aussi, n'importe ce Coco Kings, Trinitarius One, bref, alors toute la team n'importe ce et à mes femmes, je vous passe, big up Merci. <rire> Alors, euh, nous arrivons au terme de cette émission, de notre première édition euh, de Moi de euh, produite par la chaîne de télévision My TV Africa. Nous disons merci à Monsieur Shadow Pro. Moi, avant de ça. partir, nous allons rappeler que c'est le mois d'anniversaire de Monsieur Shadow Pro. Alors, tout le monde euh, va souhaiter un joyeux anniversaire à Shadow Pro. Hein? Et nous allons inviter notre équipe euh, technique sur le plateau pour un petit chat. <rire> Alors, même <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> On dit quoi déjà